Oh, bah je vous expliquerai quand je serai bourré parce que C'est <rire> pas une histoire pour quand, quand t'en es ça. Quand t'es bourré, on peut pas avoir une conversation normale avec toi, voir qui Bah attends une demi-heure quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas compliqué.